Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour les secrets du jour. Et oui, aujourd'hui, il n'y a pas qu'un secret, mais huit. Huit erreurs à ne pas commettre. Huit choses qu'on pourrait facilement oublier et qui pourraient transformer votre séance de agréable à un véritable enfer. Et du coup, grâce à ces astuces, vous serez optimum pour votre séance. La première erreur qu'on pourrait commettre et qui est facile à corriger, c'est de manger trop, trop tôt avant votre séance. En général, on considère qu'il faut à peu près trois quarts d'heure, une heure après un repas léger, on peut commencer à faire son yoga à ce moment-là, ou deux heures et demie, trois heures si le repas est particulièrement lourd. C'est un point qui peut être assez important parce que si on est en pleine digestion, déjà on sera peut-être un peu fatigué ou assoupi et les exercices où on va masser, tonifier, vriller la taille ne seront pas des plus agréables. Par contre, si vous avez peu mangé ou si votre repas est vraiment plus loin, là, votre séance va se passer vraiment au mieux. Donc pensez-y, mangez léger avant votre séance. Ou laissez passer quelques heures. Ce qui veut dire que si vous êtes du matin, dans la mesure du possible, faire votre séance avant le petit-déjeuner. Bien, voici la deuxième erreur. Faut-il boire et quand, avant, pendant ou après la séance tout dépend un peu de votre vessie si vous ne pouvez pas tenir vous savez que les cours de yoga font au moins une heure et c'est souvent au moins une heure et quart voire une heure et demie si vous ne pouvez pas tenir une heure et quart une heure et demie sans aller aux toilettes je vous conseille très fortement de très peu boire avant ce qui serait une erreur si on fait du fitness ou du jogging par exemple mais en yoga comme on va pas mal je le disais juste avant masser au niveau du ventre et des intestins entre autres par les postures et les torsions euh, ça va stimuler l'élimination. Ce serait un peu dommage euh, d'interrompre la séance ou d'être mal et avoir envie d'aller aux toilettes. Et du coup, doit-on avoir une bouteille d'eau pour la séance Pour la plupart des yogas où on transpire moins qu'en fitness, ça n'est pas absolument indispensable. Mais il vaut mieux avoir la bouteille et ne pas s'en servir qu'avoir soif pour une demi-gorgée et ne pas avoir la possibilité de le faire. Donc dans le doute, prenez une petite bouteille d'eau. Par contre, mais ça, ça fera le sujet d'une autre vidéo après la séance. S'hydrater, boire de l'eau abondamment. Et la troisième erreur est liée à la précédente. Aller aux toilettes le plus tôt possible, juste avant la séance. Ça va vous permettre d'éviter d'avoir à, à se retenir. Du coup, on n'a pas à penser à sa vessie pendant toute la séance. Quatrième erreur qui n'a plus rien à voir, oublier d'éteindre son smartphone. Que vous soyez chez vous ou dans un, une salle de yoga, Évidemment, même sur vibreur, ça va déranger. Quand on est en plein silence, un vibreur, on l'entend fortement, même s'il est dans le sac, dans le vestiaire, à 3-4 mètres de la salle où vous pratiquez. Donc, n'oubliez pas d'éteindre votre smartphone ou de le mettre tout à fait sur silencieux. Cinquième erreur, et ça peut sembler surprenant, c'est éviter tout ce qui glisse. En fait, éviter les crèmes pour les mains, pour les pieds, parce que vous allez voir une fois sur le tapis même si vous ne transpirez pas vous aurez besoin que les mains et les pieds adhèrent et du coup parlons déjà un petit peu des chaussettes dont on va parler juste après en général pendant la séance de yoga vous n'avez pas besoin de chaussettes en particulier pendant les salutations au soleil là aussi elles risquent de vous faire glisser et d'être désagréables. par contre les chaussettes seront utiles mais on en parle juste après à la fin de la séance Donc, Évitez les chaussettes. Certaines chaussettes ont des surfaces dessous antidérapantes. Ça n'est pas mon choix. Mais si vous êtes particulièrement frileux au niveau des pieds, pourquoi pas Mais la plupart du temps, les chaussettes sont inutiles pendant la séance et presque indispensables dès la relaxation à la fin. La sixième erreur est un peu plus féminine et encore, c'est tout ce qui est lié aux bijoux et à la longueur des cheveux. C'est sûr que si j'ai des colliers plus ou moins longs au niveau des doigts, des bacs volumineuses, ça va me déranger. Enlevez le plus possible de choses. Soyez sûr pour les colliers que ça ne vous gênera pas en s'accrochant sur le menton ou que ça ne gênera pas au niveau des mains et des doigts. Ce serait dommage d'avoir mal un petit peu aux phalanges. Et le deuxième point, c'est les cheveux. Si vous avez les cheveux longs, ça n'a l'air de rien, mais attachez-les. Quand on fait, entre autres, le chien tête en bas et qu'on a les cheveux dans les yeux, parfois ça peut être tout simplement désagréable. Pensez-y. Pour les cheveux, pensez à ne pas faire un chignon tout à fait sur le dessus de la tête. Il y a certaines positions où ça peut être gênant. Et puis, pas du tout, pas non plus, juste derrière la tête. Donc, ça peut être juste sur l'arrière, ça peut être dans le cou, ça peut être des tresses. Afin que votre séance vous apporte le maximum de bien-être. D'ailleurs, par rapport au bien-être, si vous ne l'avez pas encore, je vous rappelle que je vous ai préparé un petit guide offert, que vous pouvez librement télécharger le yoga « Ma clé bien-être » où je vous dévoile tous mes secrets pour avoir un yoga et une méditation facile et optimum. Pour cela, dans la description qui doit être juste au-dessous, vous verrez un lien et en me laissant votre mail, je vous l'envoie automatiquement. Faites partie des gens qui mettent leur bonheur en application. Alors continuons. Le septième point peut sembler surprenant, mais prévoyez un haut qui ne glisse pas, qui ne remonte pas quand vous avez la tête en bas. Je trouve ça particulièrement quasi risible voire un peu ridicule, lorsque on a terminé notre salutation au soleil et que les bras redescendent et qu'on est censé bien se concentrer, de voir à peu près la moitié de la salle qui réarrange son t-shirt. D'abord, ça casse un petit peu la concentration. Et puis, c'est un petit peu dommage d'être gêné pendant sa séance, que ce soit les salutations, encore une fois, les positions où on a la tête vers le bas. Donc, même si ça peut sembler être à détail, prévoyez un haut qui vous tiennent bien, qui soient assez longs, qui ne remontent pas quand vous êtes en position inversée. Et enfin, le huitième point, c'est quel équipement je dois prévoir. Si je ne les ai pas, ça va me manquer pendant la séance. Le premier, ben je viens d'en parler, c'est les chaussettes. Je conseille même l'été de prévoir les chaussettes. Il vaut mieux les avoir et ne pas les mettre que d'être dans un endroit où il y a éventuellement un petit peu d'air, de courant d'air, où le sol est un peu frais et d'être gêné pendant la relaxation. De toute façon, on en a déjà parlé, pendant la relaxation, la température superficielle du corps, de la peau, chutant un peu, pour être mieux, il faut avoir chaud au début de la relaxation, ce qui fait qu'au bout de quelques minutes, souvent, on sera particulièrement bien. Et pour les mêmes raisons, prévoyez un plaid. L'été, ça peut être un tissu fin. S'il n'est pas fourni par le centre où vous allez, si vous êtes à la maison, prévoyez-le. Ça vous permettra d'être bien douillé. Pour votre séance, si elles ne sont pas fournies par le centre où vous allez, prévoyez une petite brique. Ça coûte trois fois rien, quelques euros. Pour s'asseoir, se surélever et parfois pour être mieux au niveau du bassin, vous le savez. Ou pour poser la tête si vous avez des problèmes de cervicales, allongez sur le dos pour votre yoga nidra, pour votre relaxation. Pour surélever un genou si en tailleur la position est désagréable. La brique a mille ressources, ne l'oubliez pas. Toujours pour ne pas avoir froid. Pensez à prendre un sweat, quelle que soit la saison. Certains adorent une capuche. En, en relaxation, à la fin de la séance, mettre sa capuche physiquement, psychologiquement, ça vous isole un petit peu, ça vous aide à feutrer un peu les sons et ça vous aide à couper un petit peu et à avoir une relaxation encore plus profonde. Certains aiment beaucoup avoir quelque chose sur les yeux, ça peut être un bandana, n'importe quel bout de t-shirt, de tissu posé sur les yeux pendant la relaxation va la rendre juste merveilleuse. Et puis un point trop souvent oublié, quelle que soit la saison et bien sûr surtout l'hiver, même si je n'ai pas le nez qui coule en début de séance, même si je ne suis pas particulièrement enrhumé, quelques mouchoirs en papier. Bien, vous trouverez encore plus de conseils sur mon blog que vous trouverez dans la description. Attendez la phrase du jour qui arrive à la fin de cette vidéo. Et vous pouvez faire vos commentaires, me poser vos questions. Un petit like me motivera. Si vous voulez recevoir mes prochaines vidéos, bien sûr, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de vraiment recevoir ces notifications. Et si vous pensez que ça peut être bénéfique à d'autres, bien sûr, partagez. Allez, on se retrouve juste après.